Et bonjour à toutes et tous. Après cette petite introduction de la vidéo précédente, voyons en un seul mot ce qu'est le personnage de Hillel ainsi que euh, sa période. Donc Hillel, c'est un personnage qui vit aux, alent aux alentours de l'an zéro, plutôt un peu avant euh, et puis ensuite euh, juste un petit peu après l'an zéro. C'est un personnage qui est né en Babylonie et qui s'est ensuite installé en Eretz Israël. Il est à la croisée d'un système de fonctionnement qui est celui des Zougots et du nouveau système de fonctionnement qui est celui des Tanaïm, les Tanaïm euh, qui sont les rédacteurs de la Mishnah. Donc c'est une personnalité extrêmement importante que vous connaissez. Euh, pour de nombreuses raisons, et en particulier si vous réétudiez le passage de la Mishnah qui s'appelle les Pirkehavot, les chapitres des pères, comme il est de coutume de le faire entre Pessah et Chavot, vous trouverez beaucoup de choses qui sont rattachées à son nom, euh, et parmi elles, si je ne suis pas pour moi, qui le sera Si je ne suis que pour moi, que suis-je Et si ce n'est pas maintenant quand Ou parmi elles également, tous les récits qui sont liés à... Euh, son conflit avec Chamaï, c'est-à-dire qu'il il fonctionnait par deux, euh, toujours, hein, par, par binôme contradictoire qui permet à la pensée de se mettre en place. Et donc, Hillel et Chamaï fonctionnaient ensemble. Et Il y a toute une série d'histoires, par exemple, qui parlent de euh, personnes qui viennent pour rentrer dans le judaïsme et qui demandent l'accord de Chamaï, qui dit non, puis celui de Hillel qui dit oui. Et c'est très intéressant de voir quelles en sont les raisons. Mais tout ça pour vous dire que ce personnage de Hillel est un personnage très connu et très important et qui est lié à la relation entre la Babylonie et Éretz Israël et la terre d'Israël. Donc, comme vous le savez, plus tard, seront composés un Talmud euh, de Jérusalem, qui est en fait de Tibériade, qui est en fait le Talmud deretz Israël, et puis un autre Talmud qui sera le Talmud babylonien, qui lui vient effectivement de Babylonie de façon un peu plus tardive. Mais en eretz Israël, il y a de grandes difficultés euh, liées à l'interdiction par les Romains de la transmission et de l'étude, et donc des circonstances qui sont très compliquées et qui sont retrouvées d'ailleurs. Retranscrite par la suite. Vous en avez des exemples dans la Haggadah de Pessah, autour de Rabbi Akiva, Rabbi Elazar Ben Zaria, Rabbi Tarfon, etc. qui sont attablés, euh, voilà, vous, vous avez ce type d'histoire dans la Haggadah. Mais je voudrais partager maintenant avec vous le texte qui nous occupe. C'est tiré euh, du Talmud, Psachim 66a. Et vous pouvez le voir ici, donc, les sages ont enseigné une fois, le quatorzième est tombé, euh, s'est trouvé tombé pendant un Shabbat. Donc, euh, on parle ici de l'histoire du quatorzième. C'est quoi le quatorzième C'est le quatorzième jour du mois de Nissan. c'est Pessah. Je vais peut-être vous raconter simplement l'histoire dans sa globalité et on consacrera une autre vidéo à analyser les détails. Donc l'histoire est la suivante. Euh, voilà, il se trouve que Pessar tombe un Shabbat. Et les sages de l'époque, les Mnebetera, ne savent pas quoi faire parce que puisque Pessar est un Shabbat, alors est-ce qu'on va aller faire l'offrande de l'agneau pascal au temple qui est le cœur de la célébration Je vous rappelle qu'à cette époque, il n'y a pas de céder de Pessar. Vous pouvez euh, revenir à... Ma vidéo précédente dans cette série, et il y d'autres vidéos que j'ai fait autour de ça. Donc le cœur de la célébration, c'est le fait de se rassembler autour de la consommation d'un agneau avec tout le sens symbolique qu'on a expliqué dans la vid vidéo précédente. Ils ne savent pas quoi faire parce que offrir cet agneau au temple, peut-être que c'est transgresser le Shabbat. Alors, comment procéder et donc, il se tourne vers le public et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si euh, Pessah est plus important que le Shabbat ou pas Si Pessah est plus important que le Shabbat, alors on va transgresser le Shabbat pour ouvrir l'agneau pascal, mais si ce n'est pas le cas, eh ben peut-être qu'on ne va pas faire Pessah. Donc, quelqu'un sait-il Il se tourne vers euh, euh, le public et quelqu'un leur dit, attendez, attendez, attendez, vous, vous ne savez pas ça, mais moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Hillel. Cette personne a étudié auprès de Shemaya et Aftalion, qui sont les grands de la génération précédente. Et ben, on va faire appel à lui. Et donc, il s'agit de Hillel. Ils vont chercher Hillel. Et Hillel, il leur euh, fait deviner la réponse. Il ne leur dit pas directement la réponse. Il leur dit, vous bah, vous demandez si... Le, le, le pesach, le sacrifice de l'agneau à Pâques, euh, repousse le Shabbat. Mais réfléchissez un petit peu. Est-ce que nous n'avons pas plus que 200 cas qui sont pareils dans l'année, qui se résolvent et à partir desquels on peut s'appuyer Et donc, euh, ils l'interrogent. Ils disent « Mais non, pesach, c'est seulement une fois par an. » Et il elle, répond « Oui, mais en réalité, on est censé faire une offrande tous les jours. » y compris le Shabbat. Et donc chaque Shabbat, on fait des offrandes au temple pour honorer le chapitre, le fait de faire une offrande tous les jours. Non, non. voilà well, Donc, chaque Shabbat, on fait une offrande, bien que ce soit Shabbat, qui est l'offrande permanente, qui s'appelle le Tamid. Et donc, euh, bah, forcément, à Pessah, on peut aussi faire l'offrande de l'agneau pascal. leur dit Hillel, son argumentation est un petit peu plus élaborée et on la détaillera dans une autre des vidéos. Ils sont très impressionnés, donc ils l'installent à leur tête, ils le nomment. Prince sur eux, et toute la journée, ils écoutent Hillel qui commence toutes les lois de Pessard et ils sont en admiration jusqu'au moment où Hillel se met à les critiquer et leur dit Mais euh, moi, je vous enseigne tout ça, mais tout ça, je l'ai appris de chez Maya et Aftaliol qui étaient vos maîtres. Donc, si vous ne le savez pas vous-même, c'est que vous n'avez pas suivi correctement leur enseignement. Il commence à leur faire des réprimandes, et au moment où il commence à faire ses réprimandes, lui-même, il se retrouve dans la même situation qu'eux et il oublie, il oublie l'ensemble de la loi, l'ensemble de la halakha, il ne sait plus et il a lui-même oublié. Et donc la halakha, la, la loi, toutes les règles, tout son savoir, euh, toutes les procédures disparaissent de lui, il ne sait pas. Et à ce moment-là, quelqu'un justement vient l'interpeller et lui dit, demande une règle et il a oublié cette règle. Ce qui est intéressant, c'est que cette règle, c'est justement une question d'oubli. La question qu'on lui pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a oublié Quand on a oublié de préparer les offrandes du temple et que c'est Shabbat Comme c'est Shabbat, il y a un régime un peu spécial, il, il aurait fallu s'être préparé, on ne s'est pas préparé. Que faut-il faire Et euh, à ce moment-là, il, elle, répond en disant qu'il ne sait pas, Il a su cette loi, mais qu'il l'a oubliée, et il l'avoue humblement, et il retourne vers le peuple en disant, vous savez que quand on a une hésitation et qu'on ne sait pas, il faut se tourner vers le peuple parce que même s'ils ne sont pas prophètes, ils sont des enfants, des descendants de prophètes. Donc, ils ont la solution qui est en eux. Et donc, si on reprend l'ensemble du fil de cette histoire, on se retrouve avec euh, une caste, euh, un groupe de gens qui est censé être sage et avoir une réponse, mais qui n'a pas de réponse, qui fait appel à... Un sage spécifique qu'il décide en tant que groupe de placer au-dessus en termes d'enseignement. Et ensuite, il se retrouve à avoir tous oublié et à se retourner au contraire vers l'ensemble du peuple et à observer ce que fait le peuple qui est imprégné des pratiques pleines de sens transmises au fil du temps. Et voilà, le, le peuple trouve une solution à, à la question que je n'ai pas vraiment détaillée ici et qu'on détaillera dans une autre vidéo donc voilà l'histoire que le Talmud Psachim 66 a raconte à propos des offrandes du Temple, de comment y procéder, du deuxième Temple, des lois qui existaient à cette époque et de la façon dont elles étaient mises en pratique. On va analyser ça davantage dans une de nos prochaines vidéos.